Hello, hello, allez pour l'Expresso aujourd'hui je vous sers une petite présentation de Sabine pour Star Wars Légion On va regarder la figurine en macro, on va regarder la carte du profil, les offres de commandement et puis les améliorations Allez, comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la liker Et puis ben, si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, c'est le moment de le faire c'est parti Alors cette figurine, euh, n'oubliez pas, elle sera présentée en deux versions dans la même boîte. Hein. Une première euh, possibilité au niveau des bras de la monter soit avec deux pistolets, soit avec un pistolet et une épée et euh, la possibilité au niveau de la tête de la faire casquer ou pas. Sinon on est maintenant habitué à une pose beaucoup plus dynamique avec une Sabine qui se projette vers l'avant. Je trouve que son jetpack arrière est plutôt discret, euh, mais bon il me semble manquer légèrement de finesse. Mais bon, attention, euh, c'était déjà le cas avec la princesse Léa, et puis une fois en main, eh ben euh, je m'étais euh, je m'étais euh, retourné dans mon avis et je l'avais trouvé plutôt euh, plutôt sympa, donc ce sera peut-être le cas avec Sabine. N'étant pas habitué euh, à la série, j'ai du mal à me prendre d'affection pour elle. Gageons que les cartes euh, feront leur effet. Allez, intéressons-nous euh, à son profil, Sabine c'est 125 points, euh, 5 de vie, 2 de courage, ce qui la place ben, juste en dessous de la princesse Léa, elle transforme son adrénaline en critique pour l'attaque et en bouclier euh, pour la défense, ce qui semble logique euh, vu qu'elle est équipée d'une armure mandalorienne. Elle se défend avec du dé rouge, là aussi c'est normal, hein. elle a une protection qui est indéniable. 3 en déplacement, c'est beaucoup, gageons que ben, ça traduit sa vélocité féminine. Avec Combat Expertise, elle aligne deux dés noirs en close combat, alors qu'avec la dual Westar 35, elle est au tirage avec un dé rouge, un dé blanc et un dé noir, mais à portée d'eux seulement. Donc euh, c'est assez court, il faudra faire attention, on notera l'ajout de Perforant qui pour rappel annule un résultat bouclier à la cible. Pour les caractéristiques, on obtient Jump 2, hein, comme Boba Fett. Donc bon bah ça on sait déjà, normalement vous devez savoir déjà le jouer. Euh, Gunslinger euh, va vous permettre d'attaquer deux cibles différentes à la même activation. Euh, C'est vraiment intéressant parce que, associé à la vélocité et à sa résistance, eh ben, ça semble, ça semble vraiment, euh, vraiment sympa. Impervious vous permettra de contrecarrer les perforants euh, de l'adversaire hein, en vous rajoutant autant de dés de défense euh, que la valeur de perforant euh, de l'attaquant. Enfin, Nimble va vous décomplexer d'utiliser vos jetons d'esquive, puisque à chaque utilisation, eh ben, le jeton se verra recapitalisé immédiatement. Passons aux cartes d'amélioration, tout du moins à celles que je peux vous présenter dans cette première preview. Avec Electro Grappling Line, Sabine pourra choisir un adversaire à portée 1 et lui imposer deux jetons d'immobilisation et deux de suppression. Cela peut sembler dangereux de se rapprocher ainsi, mais bon, comme elle tire à courte portée et qu'elle se déplace très vite, c'est une situation qui se présentera très rapidement. Avec Personal Combat Shield, vous allez euh, obtenir euh, un bouclier qui sera euh, rechargeable. et, euh, Lorsqu'il est utilisé, il ajoute un résultat bouclier ou jet de défense. Alors, est-ce que ce résultat qui est ajouté est annulable ben, ça, Je vous laisse le mettre en commentaire. Mais si c'est pas le cas, eh ben, ça va quand même faciliter euh, la témérité. Hein. Je vous l'ai dit, euh, à la présentation de la figurine, euh, vous pourrez vous équiper d'une lame. Et euh, notamment, on a euh, The Dark Saber euh, qui balance pas moins de 5 dés noirs. No comments ajoutez à cela que si vous avez euh, des pions de suppression mais que vous n'êtes pas en panique vous aurez euh, un mouvement gratuit et euh, que l'arme vous confère impact 1 et perforant 1 tout en vous immunisant contre ce dernier en gros pour 25 points c'est presque une compo euh, obligatoire avec euh, endurance euh, vous pourrez euh, vous retirer un pion de suppression pour un coup euh, de 6 points c'est pas déconnant si vous êtes loin de votre commandant, sachant que vous n'avez que euh, deux en courage. On va finir euh, par euh, les trois cartes d'ordre. Donc on a pu lire Explosion, qui pour une valeur de 1 au niveau du pari active donc Fabine Sabine uniquement. Elle gagne l'action Arme 2 Thermal Charge euh, qui touche à 1 avec un des rouges, un des blancs et qui a blast, hein, qui va ignorer donc les couverts. Donc Elle peut donc poser deux mines, puisque ce sont tout simplement des mines, et à l'issue, après avoir exécuté en fait cette pose, et cette action, attention, c'est une action à payer, elle peut se déplacer d'un mouvement de 1. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de la partie, elle gagne détonation 2, ce qui va lui permettre notamment de faire exploser les deux mines qu'elle aura, qu aura posées. Avec euh, symbole de la rébellion, pour une valeur de 2, Sabine euh, va déposer un jeton de graffiti à 1 de distance. Et tous les rebelles qui se trouvent à 1-2 de ce jeton lancent un dé supplémentaire de défense lors du ralliement. Donc soyez stratégique dans le lieu euh, que, vous allez, euh, que vous allez taguer pendant la partie. Et puis enfin la dernière carte, hein, c'est l'héritage mandalorien. Euh, pour une valeur euh, de 3 euh, en activant Sabine et de troupes et puis en même temps bah, on va gagner Inspiration 1 donc c'est plutôt sympathique voilà j'espère que cette preview de Sabine vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair je vous rappelle que euh, normalement aux infos, de que au vu des infos que l'on a cette boîte ne sera pas euh, traduite en tout cas ne sera pas distribuée en France avec les cartes traduites. Est-ce qu'elle sera euh, distribuée en France Je ne le sais pas, on verra bien. En tout cas, il faudra sans aucun doute vous euh, la procurer euh, en import. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao